السلام عليكم دونك اليوم غنكملوا مع لي كومباك اللي ليون غولف. شنو غولف. 30 commence le test de l'Astra. pour notre Donc sachant le modèle, on a 200 kg le modèle là. Normalement, on va il la consommation. Aussi oh, rapport poids puissance, déjà dit. Donc c'est un 6 136 chevaux. Bien soigné, a de la version d'élève fait un volant multifonction, régulateur de vitesse, 4GB écran multimédia. En fait, c'est Apple CarPlay ou Android CarPlay. Donc, le kit connecte à téléphone direct. Tu vois, la musique, les appels et tout. l'Astra l'Astraka, donc elle a été dévoilée en 2015. Euh, donc, la différence, ben l'autre Astra, donc là, les feux plus fins, pour les feux arrière avant, donc ils ont bien travaillé le design. Oui, ça ressemble un peu à l'arrière Golf 7, donc c'est concurrente. Euh, le 1, 6. Mais je n'ai plus nerveux. Au donc Design euh, donc ils ont amélioré très bien le design. normalement il de y a la restylé. donc besh donc plus agressif la face avant d'y pour concurrencer les adversaires d'y aller la Citroën, la Golf. Et... Mégane, là. donc elle a focus. Euh, donc, euh, fait assez rapport. La direction souple, Le plastique, mousse, je suis Par contre, les inserts noirs, diamant. Donc c'est plus sobre. La position de conduite. Par contre, selon le modèle que j'ai testé, tu y vas La Donc par rapport au modèle de donc elle là Il a beaucoup évolué la bah, straf Design, donc elle a donné plus euh, et de La version de et elle est en 17 pouces. Et quand même, Hakke, tu sens la puissance, donc les coupleuses à euh, bas régime. L'habitat très sobre, l'écran tous disponible sur toutes les versions dedans. moteur euh, couple dans jeu mais le coffre plus petit donc le plus petit de la gamme donc à donner notre avis sur euh, la Astra et sinon donc euh, on remercie euh, nos femme et propriétaire de la voiture donc, euh, qui nous a fait la confiance donc nous l'a laissé pour tester merci beaucoup